Trois types de regards sont inadéquats. Un regard trop fixe, c'est-à-dire étant dirigé seulement sur les mêmes personnes d'un groupe, peut provoquer un malaise et des réactions déplaisantes comme des questionnements ou un sentiment d'oppression. Cela ne favorise pas la compréhension du propos chez la personne fixée et les autres peuvent se sentir exclus. Un regard trop évasif ou fuyant se produit lorsque l'orateur ne fait pas de moment d'arrêt sur les gens. Ces formes de regard peuvent être mal interprétées par l'auditoire. Effectivement, un regard trop évasif ou fuyant peut être interprété comme de la timidité ou un manque d'intérêt. Par ailleurs, des traits de personnalité plus négatifs sont associés aux gens qui regardent peu les autres, tels que la froideur, le pessimisme ou une attitude défensive. Finalement, l'absence de regard, qui consiste à ne pas regarder du tout l'auditoire, peut aussi nuire à la communication. Ce type de regard est toujours interprété négativement, puisqu'il donne l'impression que l'orateur ne s'adresse pas à l'auditoire, donc ce dernier se désintéresse rapidement, car aucun lien n'est établi.